Bonjour à tous, allez aujourd'hui j'ai envie de vous parler euh, des annonces qu'il y a eu autour de 40k. Euh, tout le oh monde bon. est au courant en fait, il hein, y, y a une V10 euh, qui se profile et puis il y a pas mal d'attentes euh, qui, sont, qui sont associées à, à celle-ci, à savoir euh, est-ce que ça va vraiment enfin correspondre aux attentes de certains, est-ce que ça va vraiment déstabiliser les autres. On va voir que ben, la réponse semble être oui, euh, pour une fois, moi j'ai envie de vous en parler parce que j'ai l'impression euh, que euh, ce qui va être proposé pourrait être enfin un marchepied pour moi. Et euh, de ce que moi j'ai lu de l'article, j'ai vraiment le sentiment que euh, euh, toutes les remarques que j'ai faites, j'avais donné une interview à, à Esquisse Miniature et euh, j'avais fait beaucoup de remarques sur, sur Warhammer 40k. Et là, j'ai l'impression que toutes les remarques que j'ai faites ont été euh, euh, pas entendues, mais ont, en tout cas prises en compte. D'ailleurs, ils le disent, hein, ils sont, sont très à l'écoute de la communauté, ça semble vrai. Alors, pas d'activation alternée pour l'instant, hein, on, on garde son calme. <rire> euh, je pense que ça, ça n'arrivera sensiblement jamais, même si je l'avais déjà dit, le système de, de réaction qui était proposé par... Euh, Edge euh, of Sigmar était très intéressant, ils vont sans aucun doute le, le, le réutiliser là. Euh, mais euh, il semble avoir fait énormément de progrès, en tout cas sur l'accueil des nouveaux joueurs, et, et ça je trouve ça euh, génial. Par contre, ça risque de gronder euh, pour euh, les, euh, les, les history, game, history gamers, ce que j'appellerais ceux qui ont euh, vraiment l'habitude de jouer. Donc déjà on est sur un article qui okay, est dans toutes les langues. Euh, c'est plutôt sympa. Je vous passe l'introduction comme quoi Warhammer 40k est le meilleur euh, wargame du monde. Petit, euh, petit coucou à, à, à Nicolas qui nous répète euh, systématiquement qu'un wargame c'est un jeu avec des petits cartons et, euh, et avec de la logistique et du réapprovisionnement d'armées et tout le tintouin et que en l'occurrence euh, bah voilà, on, on dévoie le terme de wargame alors que ça, ça n'en est pas donc bisous à toi, euh, mais bon, voilà, après, il faut quand même reconnaître que, euh, oui, c'est le jeu de figurines sur table euh, qui, qui, qui, qui surpasse tous les autres, et même si, je pense qu'on a quand même traversé une, un petit désert avec cette V9 qui n'en était pas une, euh, je dis ça parce que, si vous n'avez pas quitté le jeu, vous êtes quand même, pour la plupart, allé voir un petit peu ailleurs ce qui se faisait, nous, on s'en rend compte dans l'univers de Star Wars, dans l'univers de Conquest. Euh, voilà, je pense que c'est salvateur de, de, de reformuler un peu les choses, même si là, j'ai peur que ce soit un petit peu violent pour les joueurs qui ont une armée, plein de bouquins et tout ça. J'ai peur que ce soit un peu violent. L'histoire, je vous la passe, hein, vous la lirez vous-même. Je vous laisserai regarder euh, les vidéos où ça parle avec des grosses voix comme ça, et où ça vous dit que ça va être la mort. Voilà. Euh, apparemment, euh, c'est euh, le grand euh, retour euh, des euh, Terminator euh, euh, Primaris. Bon, moi je n'avais pas vu qu'ils étaient partis, mais apparemment. Apparemment, oui, ils étaient partis. Donc, euh, bah ça c'est cool, parce que c'est des, euh, des super figurines. Ah, bien entendu, on nous promet des super figurines, mais j'ai envie de dire, elles le sont déjà, hein, puisque, à titre personnel, je trouve que, voilà, pour l'instant, personne n'égale euh, la qualité de, de, de game, il faut, faut être honnête, on peut ne pas aimer le parti pris graphique euh, ou des choses comme ça, moi, moi c'est simple, quand je peins une figurine de, de, de 40K, je suis un bon peintre, enfin, je suis pas un peintre médiocre, voilà, je suis pas un bon peintre, mais je suis je ne suis plus un peintre médiocre. Puis quand je peins n'importe quoi d'autre, je redeviens un peintre médiocre. Donc c'est qu'il se passe quelque chose avec les figurines. Voilà. Alors, le jeu. Alors, le jeu va connaître un gros changement, car cette édition euh, procède à un remaniement complet. Okay. Euh, nous avons commencé euh, par ce que les fans, et c'est vous... Euh, nous ont dit à propos du jeu, donc ça c'est super intéressant, déjà là moi quand j'ai lu ça je me suis dit waouh, il se passe quelque chose, vous nous avez dit que euh, même si Warhammer 40k était un jeu plaisant, euh, il y a euh, des éléments trop compliqués, et que la courbe d'apprentissage pour les nouveaux joueurs était assez abrupte. Oh, putain, il était vraiment temps qu'ils se rendent compte que le jeu n'est absolument pas euh, accueillant, et euh, franchement, euh, de ce côté-là, moi, euh, ouais, quand je suis arrivé à ces lignes-là, je me suis dit, waouh, ça y est, euh, ça va enfin être simple à appréhender, et il semble que ce soit le cas. Plus particulièrement, euh, nombre de personnes ont le sentiment qu'il y a trop de stratagèmes et que la sélection d'armées est trop complexe. Alors, la notion de trop de stratagèmes, moi, ça m'a jamais vraiment dérangé, puisque, paradoxalement, je ne suis jamais arrivé à cette étape <rire> Euh, donc euh, les stratagèmes, je m'en suis jamais vraiment soucié. Et euh, là où je trouve un peu dommage, c'est que vous allez voir, ils vont en retirer. Et c'était pas nécessaire en fait, je pense, de retirer des stratagèmes. Parce que euh, laisser foison d'options, euh, c'était intéressant. Par contre, là où je les rejoins, c'est la sélection d'armées trop complexes. Alors oui, si vous êtes joueur historique, bah, vous dites bah bon, non. Mais en fait, euh, si franchement, euh, je l'ai souvent dit, euh, quand on ouvrait une boîte de, de, de, de, de ce jeu, on ne savait pas où aller, on ne savait pas dans quelle direction aller, on ne savait pas quoi prendre, quoi mettre. Alors il y en a beaucoup qui vont dire « bah suffisait de lire le bouquin ». Ben ouais, mais c'était pas accueillant, quoi. Voilà, c'était trop complexe. Moi, j'ai même une remarque à faire, c'est que quand je monte mes figurines, je ne sais pas quoi monter. Et ça, je ne sais pas si ça va être résolu, pour l'instant, ils n'en parlent pas, mais j'espère qu'ils vont faire un gap là-dessus, parce que ils ont beaucoup de jeux euh, qui proposent des solutions, euh, notamment je pense à Warcry qui ne proposait pas une multitude d'options de, de, de, de montage, et puis euh, bah, par exemple dans Star Wars Légion, euh, puisque je prends cet exemple que je connais bien, quand il y a des armes spécifiques, il y a un perso qui est prévu pour ça, et on le monte avec son arme spécifique, et soit on joue la figurine, soit on ne la joue pas. Mais on... comment dire... alors c'est commercial, hein, évidemment, mais euh, on n'a pas une figurine à monter, et puis se dire bah, « je lui monte ça, ou je lui monte ça ». Alors après, vous allez me dire « oui, mais les armes spécifiques, c'est pour toute une escouade, alors que dans euh, Star Wars Legion, c'est qu'un type, vous avez raison de me faire la remarque. Mais voilà, je trouve que c'est compliqué à monter, Star euh, Warhammer 40K. J'espère qu'ils vont simplifier la chose, en tout cas simplifier euh, le montage des armées, enfin les, les listes d'armées, c'est une bonne chose. C'est toujours un wargame riche et intense, voilà que vous connaissez. Nous avons simplifié euh, pour le meilleur, bien entendu. Ainsi, plutôt qu'une ébauche de stratagèmes de factions, euh, vous aurez accès à une poignée d'entre eux. Et euh, il y a également quelques nouveaux stratagèmes qui seront dits universels, euh, que tout le monde peut utiliser. Ce qui permet de réagir pendant, que votre, euh, pendant le tour de votre adversaire, si vous le voulez. Elle est importante, cette phrase. Euh, voilà, ce qui vous permet de réagir pendant le tour de votre adversaire, si vous le voulez. Donc, on a un début euh, de proposition de tour alterné, d'activation alternée. Euh, en tout cas, comme dans euh, AOS, euh, de, de la possibilité de réagir et de ne pas de rester totalement passif euh, pendant euh, le tour de l'autre. Ce qui était franchement euh, assez euh, arriéré, vous m'en voudrez pas du terme, mais euh, c'est une remarque voilà, que tous les nouveaux joueurs qui rentraient dans le jeu avaient. Il y a plein de joueurs qui débarquaient dans le jeu et qui disaient « Ah ouais, d'accord, euh, on commence la partie, c'est toi qui joues en premier, puis moi je peux rien faire. » Et quand même, le premier tour, bah, si on se fait rase la moitié de, de, de ses fixes, ça casse quand même un peu les couilles. Quoi. Alors, oui, peut-être que vous allez me dire si vous êtes des bons joueurs et tout ça. Ouais, mais c'est plus le cas parce que. Mais moi, je parle de perception de gens. Euh, qui sont extérieurs au, au jeu de Warhammer 40k, je pense que c'est important que, que, que vous l'ayez, parce que si vous êtes des bons joueurs, vous ne percevez plus le jeu comme ça, mais c'est comme ça que les gens qui l'abordent le percevaient. Et donc la possibilité comme ça d'agir pendant le tour de l'autre, moi ça me paraît impérieux, en fait. Ça me paraît impérieux. Et si ça a eu lieu dans, euh, dans, dans AOS, il, il était normal que ça arrive dans 40k. Cette édition euh, présente ce genre d'amélioration à tous les niveaux, dans la structure du tour, dans la sélection d'armées, dans le moral, le terrain, les missions, la manière dont les personnages interagissent avec les unités, et bien plus, la liste se poursuit, danilalala. donc voilà, il y a des gros changements. Alors, qu'est-ce qui va devenir des codex Alors, c'est là que je pense que ça va commencer à euh, grinche dans euh, les chaumières. Il euh, y a une énorme révolution en même temps pour Games, il hein. y a de la gratuité, attention quoi, des choses gratuites, ah il ouais, y avait déjà quand même des profils AOS qui étaient gratos, mais euh, là il y a de la gratuité les amis. Alors l'un des plus gros changements de cette nouvelle édition concerne les fiches techniques, euh, la manière dont les informations principales sur les fiches techniques sont présentées euh, a changé. Et euh, nous en avons profité pour euh, réviser les caractéristiques de toutes les unités de 40 Oui, toutes les unités ont des nouvelles règles. Aïe Et donc, toutes les armées seront renouvelées dès la sortie de la nouvelle édition. Ouf Mais comment Eh bien, vous allez voir cette grosse mise à jour euh, nous a également donné l'occasion de réfléchir à la létalité et la durabilité de tout le jeu, et de rééquilibrer, de rééquilibrer du coup, hein, d'un coup. Alors ça c'est bien euh, de rééquilibrer, je ne sais pas si, euh, si ça n'avait pas été fait pour la V9, c'est un échec, parce que la V9 elle n'a même pas vécu longtemps, même si là aussi tout le monde va me dire « mais non, c'est la durée de vie d'une version Warhammer ». Euh, J'ai le sentiment qu'elle n'aura pas duré très très longtemps, celle-ci. Euh, et si elle n'a pas réussi dans son temps de vie à rééquilibrer le jeu, bah, c'est dommage. Euh, chose que euh, nous n'aurions pas pu faire sans lancer une nouvelle édition. Là-dessus, je pense que c'est clair. Euh, rééquilibrer le jeu, c'est forcément une V2, en l'occurrence là, une V10. Il euh, y a des jeux qui galèrent à rééquilibrer leur jeu en ce moment et qui le déséquilibrent pas mal. Alors, ils disent de jeter un oeil sur cette fiche, alors... Je la ferai bien avec vous, mais je maîtrise mal le jeu, soyons honnêtes. Moi, je suis débutant, et cette vidéo-là, euh, elle, elle, elle est orientée pour les débutants. Mais d'ores et déjà, moi, ce qui me fait euh, une petite joie, c'est de voir une fiche comme ça, présentée pour euh, euh, Warhammer 40K. Parce que ça n'existait pas. C'était souvent du fan-made, en fait. Quand il y avait des fiches comme ça, c'était du fan-made. Et euh, là, ça semble être à la fois ce sera téléchargeable et commercialisable. Donc ça y est, on va enfin avoir euh, des fiches pour jouer à, à Warhammer 40k, euh, tout comme on l'avait pour AOS. Alors je sais ce que vous allez me dire, ouais mais nous ça ne nous intéresse pas, on avait nos codex, on faisait nos listes d'armées, patati patata. Mais si tu veux être friendly à l'accueil, il faut que les gens puissent avoir des fiches pour commencer à jouer. Ils balancent leurs fiches, alors après, à un moment, ils commencent à les apprendre et à les connaître par cœur, d'accord, mais avoir quelque chose de synthétisé dans un espace extrêmement réduit et concis, qu'on peut apporter au chiottes, même si on pouvait amener notre codex aux chiottes, bah c'est vachement bien, parce que moi, à chaque fois que j'activais euh, un truc, si vous voulez, moi, quand je prépare mon tour, je lis la fiche pendant secrètement, pendant mon truc, en me disant, ok, d'accord, avec lui, j'ai ça, ouais, ok, j'ai ça, une sorte de pense-bête, quoi. Et c'est vrai que vos espèces de grandes listes, là, avec, euh, avec euh, le, le, le, la liste de courses dessus, pour moi, c'était pas c'était pas, euh, pas visuel, quoi. Ça marchait pas dans mon cerveau à moi. Et je trouve que là, c'est une bonne chose. Euh, alors, j'aborde pas euh, ce qui a changé dedans. Hein, euh, les, les, les experts trop Le jour de la sortie de la nouvelle édition, les règles de toutes les fiches techniques de 40K seront disponibles en téléchargement libre What Du gratos Non. Ou sous forme de paquets de cartes pratiques et transportables. Oh. Je rappelle que les cartes de Warhammer 40K, ça a toujours été du fan-made, excepté pour les stratagèmes. Même les règles de votre faction et de votre armée ne seront plus que quelques pages. Là, ça risque de gueuler un petit peu. Tout est plus pratique, plus compact, plus efficace que jamais. Ok, là, moi, déjà, tout ça, bon point, bon point, bon point, même si j'entends que pour ceux qui kiffent le jeu, ça risque de grincer un peu. La sélection d'armées est également tout aussi directe. Choisissez une faction, un seigneur de guerre et une unité que vous aimez, seulement pas plus de 3 de chaque type, et respectez votre limite de points, et c'est tout. Putain moi, j'ai jamais su comment monter une liste dans, euh, dans 40K. Alors je le redis, je suis peut-être le, le trou du cul du, du, du monde, mais ça m'a toujours complètement dépassé quoi. Je ne comprenais rien de la façon dont euh, je n'arrivais pas à aborder le sujet. Voilà. Clairement, j'arrivais pas à aborder le sujet. Et euh, il, il faut être friendly, quoi. Il faut être à l'accueil des nouveaux joueurs. Alors peut-être que j'aurais dû aller voir des mecs pour qu'ils m'expliquent, mais j'avais pas envie, si vous voulez. J'avais pas envie qu'on m'explique un truc que je comprends pas, en fait. C'est peut-être ça qui peut paraître absurde aux joueurs qui sont installés dans le game, mais j'avais pas envie qu'on m'explique un truc que je n'appréhendais pas. Il y a des jeux, quand vous lisez, vous, vous comprenez quand même 80% de ce qui vous est dit, puis vous dites, ouais, ok, on va m'expliquer, on va me préciser. Et puis, ou au moins, vous avez un avis. Là, moi, avec 40k, j'avais carrément pas d'avis sur le sujet. quoi. Je lisais le truc, je me disais, ouais, ok. On verra quand j'y serai et le problème c'est que j'y suis jamais allé donc c'est vachement bien vous n'aurez plus à faire rentrer votre armée dans un, un organigramme de force ça c'est cool et faire des compromis avec l'armée euh, que vous voulez vraiment jouer pour avoir assez de points de commandement. C'est simple et libérateur, je pense que le terme il est, il est vrai, et cela ouvre euh, toutes sortes d'armées amusantes, thématiques et inhabituelles. Putain, amusants, thématiques et inhabituel Autant vous dire que ces trois mots-là, ils avaient clairement disparu, du langage de 40k, faut être honnête avec ça. Warhammer 40k, même les plus grands représentants du jeu, disaient que ça n'avait plus rien d'amusant, plus rien de thématique, et plus rien d'inhabituel. Euh, dans AOS, il y a de l'histoire, quand on fait des tournois, il y a... voilà. Là, euh, 40k c'était devenu euh, les échecs, quoi. Donc c'est super sympa de se faire mal au cerveau, mais il n'y avait plus rien d'amusant à y jouer, clairement. Quoi. Ces changements euh, importants dans les règles euh, et dans les armées impliquent que la gamme actuelle de codex sera obsolète. <rire> Alors... Je crois que ça a toujours été plus ou moins le cas quand on passait d'une version à une autre. Mais là, c'est carrément un grand coup de poing dans la gueule des joueurs. Euh, voilà. Bon, Ils savaient, hein, de toute façon, quand une nouvelle version sort, on rachète le codex. quoi. Euh, mais là, c'est clairement assumé. quoi. Les règles qu'ils contiennent ne seront plus compatibles avec la nouvelle édition. OK <rire> À la place, les règles de toutes vos unités seront disponibles gratuitement en ligne, dès le lancement. Gratuitement, en ligne, dès le lancement. Je recommence gratuitement. Euh, what the fuck, quoi. Ils font du gratuit. Alors, vous n'inquiétez pas, ils vont nous faire payer après, parce sont, c'est des petits malins. Mais quand même, au lancement, tout est mis à jour. Il n'y a pas de... Ouais, la V, elle vient de sortir, euh, donc ben, forcément, euh, euh, les, euh, euh, les Space Marines, ils ont leur codex, mais nous, on doit glander et jouer avec notre ancien codex pendant 6 mois avant qu'on soit servi. Je ne sais pas si ça prenait 6 mois, mais euh, voilà, ça peut prendre du temps parce que, avant que votre codex sorte. Et eh bien là, vous n'allez pas jouer avec votre ancien codex le temps que votre nouveau codex sorte, vous allez avoir directement la mise à jour de votre armée euh, Day One. Putain, c'est euh, vachement excitant. Euh, mais ne jetez pas tout de suite votre codex à la poubelle. Non seulement euh, vous avez encore des mois euh, pour jouer avec la nouvelle édition actuelle, mais en outre, vos codex sont riches de recueils historiques et de bonnes sources d'inspiration. <rire> Ça, c'est carrément le message le plus dégueulasse <rire> qu'il puisse faire. Déjà moi je connais pas de joueurs de 40k qui lisent le fluff, quasiment pas, <rire> les mecs ils ouvrent le codex, ils, ils dégagent la moitié du bouquin, ils vont directement dans les, dans, dans les listes, euh, et euh, une bonne source d'inspiration, on s'en bat les couilles quoi <rire> Celle-là, elle est magique, je trouve. Franchement, ce petit pavé-là, euh, il, euh, il est juste magique. Est... Non, mais vous pouvez les garder, les codex, quand même. Ne gueulez pas tout de suite. Non, euh, soyons honnêtes, euh, tout ce qu'on a actuellement, c'est mort. Voilà, et donc, euh, on, on nettoie tout. Mais c'est bien, c'est bien. Alors, ça va faire gueuler les anciens joueurs, parce que, putain, ça va être pour accueillir des, des, des mendiants comme moi... Euh... Euh, et permettre à des mendiants comme moi qui sont jamais sortis les doigts du cul de, de, de venir aborder le jeu, bah ouais voilà, c'est comme ça, mais je pense que voilà, ils ont besoin de nouveaux joueurs eux aussi, et ils ont besoin de, de, de rafraîchir parce qu'ils se rendent compte qu'ils se font pomper des joueurs par les autres jeux. Voilà Ils ont compris qu'ils n'étaient plus friendly, et ils ont besoin d'accueillir, et ça ne marche pas de faire un Kill Team, et clairement, ça ne marche pas de faire un Warcry, même si je pense que Warcry peut quand même beaucoup plus facilement à aller sur AOS, que Kill Team puisse t'aider à aller sur, sur 40K, clairement pas, ça ne marche pas. Les codex sortiront au fur et à mesure pour remplacer les règles gratuites, c'est là qu'on te la met, mais leur, sortirie, leur sortie n'entraînera pas de complexification du jeu, car la publication de chaque codex rendra caduques les règles gratuites qu'il remplace. Voilà. Quand même. Hein. On est gentil, on vous permet d'aborder le jeu. Vous ne faut quand même pas déconner. À un moment, il faudra passer à la caisse. Donc voilà, comme ça, on n'est pas trop déstabilisé. Mais en même temps, quand on aura joué gratos, euh, avec... Euh, quasiment gratos, hein, Là, pour le coup. C est, c est, ça, c'est une remarque à faire. Euh, tout le monde sensiblement à des figurines de Warhammer dans, dans, dans son tiroir. Quoi. Et là, on va avoir tous les profils et, et, et, et les règles gratos comme ça, des WAN. Euh, donc, euh, je pense que ça veut dire que la V10, pour l'instant, au moment du lancement, elle va être facilement abordable sans forcément lâcher un putain de billet, même si on aura tous envie de le faire. Et puis après, bah, quand on aura joué et qu'on aura pris vraiment le pli du jeu, bah, quand notre codex va sortir, évidemment qu'on va l'acheter. Donc bon, c'est pas moi, ça me choque pas. Dans les faits, euh, pour jouer, euh, vous aurez uniquement besoin d'une fiche technique de vos unités et de deux pages euh, de règles de votre armée, voilà, euh, dans votre codex, euh, sur des cartes ou en version numérique, ainsi que euh, les missions prévues. Alors, ils disent que le livre Arche euh, Fatidique euh, et euh, les patrouilles d'abordage seront toujours valables. Moi, ça ne me parle pas, mais peut-être que ça vous parle à vous. Euh, toute nouvelle manière de jouer patrouille, Là aussi, moi, pendant très très longtemps, je me suis dit, mais non, j'ai pas envie de jouer en 2000 points, ça me casse les couilles. Euh, mais non, j'ai pas envie euh, de jouer euh, pendant 6 euh, heures euh, une partie, euh, ça me casse les couilles. Et euh, là, moi, j'ai toujours dit, putain, mais la, la patrouille, bon, comme un con, je pensais qu'une patrouille, c'était comme, euh, en fait, euh, les Battle Force de Star Wars Legion. C'est-à-dire des armées clés en main. Donc, on voit puis à chaque fois, on me disait <rire> « Mais non, t'es trop con. Euh, C'est juste un début d'armée, mais avec une patrouille, tu fais rien. Enfin, combien de fois vous avez entendu des joueurs vous dire euh, Non, mais de toute façon, avec une patrouille, tu fais rien euh, Ouais, ok, d'accord. Bon, alors, avec une patrouille, tu faisais rien, mais à quoi ça servait de nous les vendre Et en fait, euh, ben, ça y est, ça change. Ça change de façon officielle. C'est-à-dire qu'officiellement, on va pouvoir jouer patrouille. En plus de proposer des règles pour les croisades, le jeu égal et la nouvelle édition présentera également une toute nouvelle manière de jouer le format patrouille. Donc on pourra peut-être même imaginer que ça s'intègre dans des tournois. Dire, dire que dans des tournois, il y a un petit tournoi patrouille dans un coin. Peut-être, je ne sais pas. Hein je ne sais pas, mais en tout cas, pour une fois, ça y est, c'est officiel. C'est une version du jeu conçue pour être facile à mettre en place et à jouer. Waouh putain Facile à mettre en place et à jouer, bah, il était temps, les mecs. Hein. Le format patrouille fait s'affronter des armées préconstruites, équilibrées. Et ces forces sont constituées, vous l'aurez deviné, du contenu de la boîte patrouille. « Tu achètes ta boîte, tu la montes, tu la joues. » Il était temps. C'est pas « tu achètes ta boîte, tu la montes et tu es obligé d'acheter encore 20 boîtes derrière pour pouvoir commencer à jouer. » Et ce, de façon officielle. Parce que, bien entendu, on devait être nombreux à jouer que de la patrouille. Mais on était des, des, des espèces de, de, de, de parias, quoi, euh, à jouer patrouille. Ça n'existait pas. Là, c'est reconnu. Alors, ils nous mettent une belle photo de toutes les patrouilles qui existent. Et ils disent quelque chose que je trouve super intéressant. C'est une version simplifiée de Warhammer, parfaitement adaptée aux débutants, mais qui permet à quiconque commence une nouvelle armée de jouer une partie très rapidement sans avoir à assembler et peindre 2000 points de troupes avant de lancer les premiers dés c'est également idéal, ça je trouve ça génial pour les personnes qui passent d'un projet d'armée à l'autre et qui aiment goûter un peu à toutes les factions plutôt que de se jeter à corps perdu dans une seule armée putain c'est moi, Il me parle à moi moi je ne sais pas choisir je les trouve toutes belles même si j'aime pas les, les, les elfes mais euh, les Eldar, euh, mais mais il y a plein d'armées que j'ai envie de jouer quoi dans dans, dans 40k et j'ai pas envie euh, de me lancer à corps perdu euh, dans les Tau ou, ou, ou dans les Space Wolf, voyez, euh, j'ai envie de pouvoir faire euh, du euh, du, euh, du Dark, euh, euh, j'ai envie de faire euh, qu'est-ce que j'ai envie de faire, j'ai envie envie de faire tout, euh, j'ai envie de jouer euh, les, les les Grey là, euh, les, les, les, les, les chevaliers gris j'ai envie de jouer mes Kadiens, hein, mon, mon armée avec mes gros chars, parce que je, je kiffe ça. J'ai envie de jouer Nécron, euh, j'ai envie de jouer les Orques, parce que j'en ai. J'ai envie de jouer euh, les Nains, là, les espèces de, de, de, de machins que j'aime bien. J'ai envie de jouer euh, la Peste. J'ai envie de jouer tout ça, moi. J'ai pas envie de, de, de, de, de me scléroser dans, un, dans, dans une armée qui va me coûter euh, tout mon PEL. Et puis, avec le peu de fois où je vais aller jouer, ben, euh, je, je, je vais toucher euh, quoi 10% du jeu, quoi, au niveau sensation. Et là, putain, alors vous allez me dire, ouais, mais on joue pas trop, tu ne toucheras pas vraiment les sensations du jeu. Ouais, mais j'aurai un accès à une diversité qui me ferait vraiment plaisir. Pour faire simple, ça a été une période palpitante, patati, patata, c'est la conclusion du truc. Voilà pour euh, les infos, les amis, euh, frérot, hein, pour parler, euh, parler euh, YouTube. Bon, que dire euh, de euh, tout cela moi, là, j'ai bien conscience que ça va déstabiliser beaucoup, beaucoup, beaucoup de euh, joueurs, euh, d'entendre que on nettoie tout, euh, c'est presque on recommence à zéro. Euh, c'est clair qu'ils sont à la recherche de nouveaux gamers, c'est clair qu'ils vont chercher à attirer de nouveaux joueurs. Ça me paraît évident, ils sont en PLS de ce côté-là, euh, ils n'en ont pas perdu des millions, mais ils ont senti que euh, voilà, y avait, les gens se détournaient du jeu. Et en tout cas, euh, ils ont des bons joueurs qui se détournent du jeu, et en plus, ils n'arrivent pas à en agréger de nouveaux, contrairement à d'autres euh, formules proposées euh, dans l'univers euh, ludique. Donc ils ont, je pense, s'ils sont partis sur ça, vraiment tout compris. Et la possibilité d'avoir de l'action pendant euh, le tour de l'adversaire. Les règles, euh, apparemment euh, gratuites, au lancement même si on achètera tous euh, le livre de règles, les fiches euh, de jeu qui synthétisent pour chaque armée, toutes les armées mises à jour des one disponibles en téléchargement gratuit euh, sur le site, c'est juste hallucinant, la simplification euh, des listes d'armées avec bah, je prends un boss, je prends des factions qui me plaisent et puis ben, c'est parti on y va, la proposition officielle du jeu patrouille euh, qui, euh, moi, je trouve que c'est juste une des meilleures idées qu'ils aient eues, parce que ça va permettre de ne pas passer 6 mois à monter et à peindre euh, 2000 points avant de commencer à jouer. Putain, mais c'est... C'est vachement important, quoi. C'est vachement important. Enfin, souvent, moi, on, on se décourageait, quoi. Moi, j'ai pas fini de peindre mes Space Wolf. J'atteindrai jamais 2000 points en Space Wolf. Même si je les ai... En, en, en peinture et en montage, je jamais jamais Space wolf en, en 2000 points. Pourquoi ben Parce que j'aime les taux aussi, et que j'en peins aussi, et que j'en monte aussi, et que j'ai pas atteint les 2000 points aussi. Et puis j'ai des nécrons aussi que j'adore, mais j'aurais jamais 2000 points avec. Ben vous voyez, vous comprenez le truc, c'est que, en fait, moi je suis intéressé par plein de trucs dans, dans, dans, dans votre univers, et je ne peux pas y jouer parce que j'atteins jamais la limite fatidique des 2000 points parce que je veux être un touche-à-tout. Et donc les patrouilles qui arrivent enfin. Voilà, j'espère que ce petit tour-là euh, euh, vous aura permis d'y voir un peu plus clair sur ce qui nous est proposé. Euh, moi, je, je, je reviendrai sur ce sujet euh, régulièrement parce que euh, ça y est, j'ai l'impression que je peux y croire. J'ai l'impression que je peux avoir envie de Warhammer 40k. Euh, cette notion de simplification et tout, ça me, ça me hype, ça me fait envie. Et puis ça va enfin peut-être me permettre euh, de jouer avec ben, les plus belles figurines qui sont actuellement sur, euh, sur le game. Et puis surtout tous les kilos plastiques que je n'ai pas pu m'empêcher euh, d'acheter. Donc je suis, je suis vraiment, vraiment excité par cette proposition. Et euh, ben, on a jusqu'à cet été pour, euh, pour au moins déjà monter euh, un format euh, patrouille de toutes les armées qu'on aime. Et euh, je trouve ça génial. Et euh, cette proposition de patrouille, en plus, ils sont super intelligents parce que ça bloque pas les ventes. Euh, tu as vachement envie, là, du coup. Moi, j'ai vachement envie, du coup, d'aller acheter les patrouilles que j'ai pas pour me les préparer pour la sortie de cette V10. Il me reste à vous souhaiter de bons jeux, mais surtout de bons jets, parce que même dans 40K V10, il n'y aura que ça pour poutrer le type d'en face. Et puis je vous donne rendez-vous très très vite. Et pour ceux qui y seront ce week-end, je pars demain matin au French Wargame Day. J'espère qu'on s'y retrouvera pour échanger sur tout cela. Allez, comme dit Calliope, ciao les amis